Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mes meilleures pièces, de mes pièces préférées pour l'année 2021. Tant donné qu'on arrive vers cette fin d'année, je me suis dit pourquoi pas vous présenter bah, les pièces que j'ai acquis et que bah, j'ai beaucoup aimé pour cette année. C'est d'ailleurs un format que je pourrais... Bah, refaire pour l'année prochaine, 2022, avec les achats les acquisitions que j'ai eues en 2022. Voilà, du coup, ça m'avait l'air de plutôt vous plaire, ces formats où je vous présente euh, des pièces de mon vestiaire, avec euh, voilà, des petites explications, pourquoi je les aime bien, d'où elles viennent. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter les pièces préférées de mon vestiaire. Bah, on commence tout de suite. Alors, première pièce, un pantalon de costume, un pantalon en laine Solaro de chez Scavini avec euh, voilà, une, une matière de fou, euh, bah, c'est une laine solaire forcément ça a des, des reflets de malade, avec une coupe bien ample et tout super super beau. Et voilà, je l'ai acheté chez Scavini, donc euh, une marque de, de tailleur en fait qui fait de la mesure, mais aussi du prêt-à-porter. Donc voilà, c'est un, un pantalon typé tailleur avec euh, plein de détails, euh, des pattes de serrage, des pinces, euh, une belle coupe. Et euh, voilà, et aussi un tissu d'exception qu'on retrouve souvent chez les tailleurs. Donc ici une laine solaire. Et donc voilà, c'est un de mes vêtements préférés parce que la coupe est bien ample. Elle est, voilà Il y a un aplomb de fou. Ça, ça, c'est vraiment, ça, ça pend aux jambes. Franchement, la tenue est nickel. C'est de la laine, donc forcément c'est super bien. Et en plus, voilà, plein de beaux détails. Une marque que j'aime bien. Et un tissu de malade. Genre, je sors avec dans la rue... Euh, tout le monde regarde. Enfin, quand il y a du soleil et qu'il y a des reflets, tout le monde regarde mais regarde mes jambes. Ils me regarde pas moi en particulier. Ils regardent le pantalon et il y a plein de gens que j'ai croisés qui m'ont fait des remarques quoi euh, ton pantalon il brille, euh, c'est quoi ce tissu, euh, c'est quoi ce pantalon et tout. Et ouais, franchement, on passe pas inaperçu avec et c'est un pantalon que j'adore, que je peux porter trois euh, saisons sur quatre euh, peut-être pas l'hiver, mais euh, pff, franchement ça se tente, je suis pas très frileux des jambes et euh, comme la coupe est ample même en été, ça peut se porter donc euh, Franchement trop trop trop bien, trop trop content de, de cet achat que j'ai fait euh, au moment du déconfinement. C'était pour aider Scavini. Et euh, voilà, une pièce que j'adore et euh, que je porterai très très très très souvent. Hop Deuxième achat, un pantalon de chez Hattie Edition. Donc euh, voilà, c'est une marque euh, fondée par la titane, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, une belle toile, enfin un beau pantalon avec une belle euh, matière. Un beau velours côtelé tout vert. J'adore le vert. Et là, franchement, bah, pareil qu'il y une coupe bien ample. Avec plein de détails tailleurs, taille élastiquée, euh, pli sur l'avant. Donc euh, vraiment trop trop bien. Et voilà, de super reflets lumineux avec euh, bah, le velours côtelé. Quand on bouge et tout, il euh, y a pas mal de reflets qui de reflets de lumière qui se font, donc c'est vraiment top. Avec une taille élastiquée super confortable, donc velours côtelé hyper moelleux de chez Brisbane Moss, plus euh, ceinture élastiquée, ça fait un rendu super agréable à porter. On a l'impression qu'on est dans un pyjama dedans. Donc euh, voilà, une de mes pièces préférées que j'ai... Ah, que j'ai pas acheté en 2000... Ah non, j'ai acheté en 2020 en fait. Bon bah désolé, du coup ça va être... Mes pièces préférées de l'année 2020-2021 Donc bah, voilà, j'ai pas fait de vidéo sur ça en 2020 Ça va être une vidéo sur les achats de 2020 et 2021 Donc pardon, Scavini j'avais acheté ça en... au moment du déconfinement Donc en 2020, du premier déconfinement Et celui-là euh, en décembre Donc euh, bah, après le deuxième confinement euh, En décembre 2020 Donc euh, voilà, trop content de cet achat aussi Ensuite, euh, troisième achat Donc c'est un t-shirt de la marque A7 en fait qui est une marque de powerlifting, de force athlétique, le sport que je pratique et euh, c'est un t-shirt que, que j'ai acheté à la coupe d'Europe universitaire qui a eu lieu à, à Bordeaux, enfin à Mérignac, euh, fin, août, fin août 2021 et euh, voilà c'était super, j'ai fait une deuxième place, euh, c'était vraiment trop bien donc euh, vraiment, vraiment super belle compétition et voilà j'ai battu tous mes records, c'était très cool et il y avait un stand de, de A7, A7 qui est une marque de powerlifting qui fait des vêtements adaptés au powerlifting. Donc ça c'était le t-shirt euh, présenté à la compétition. Donc euh, bah, il est bleu, blanc, rouge comme la France, donc c'est très cool. Donc voilà, il est marqué A7 avec euh, plein de petits trucs. C'est bah, un synthétique, hein, mais c'est normal, c'est un t-shirt de sport. Et la particularité, c'est qu'il y a des ventouses à l'arrière. Et en fait, ces ventouses, elles permettent pour des personnes qui. Euh, qui n'ont pas de bon matériel pour s'entraîner en force, de pouvoir mimer un peu ce qu'il y a en compétition. Donc Par exemple, des fois on squatte avec la barre sur le dos, la barre assez basse, et des fois il y a des barres qui glissent en salle commerciale, par exemple, elles ne sont pas faites pour, et en fait quand on les, bah, on les met sur le t-shirt, au dos, bah, elles ne glissent pas, elles restent accrochées. Pareil pour le développé couché, des fois il y a le banc qui glisse, on n'est pas très stable, alors que sur un banc de compétition on l'est plutôt et bah ben avoir ce genre de t-shirt ça va nous fixer au banc on va pas glisser dessus avec la barre et donc du coup voilà ils ont des t-shirts avec des ventouses à l'arrière ils s'appellent ça un bar grip un grip pour barre, comme je vous l'expliquais au squat et donc voilà, bleu, blanc, rouge, super bien. C'était un peu un souvenir de compétition. C'est voilà mon premier bar grip de, bah de la marque A7. Et voilà, il me va très bien. En plus, euh, bah il, a ses, il est porté assez près du corps. Mais euh, voilà, il, il est super bien coupé pour moi. Je l'ai acheté sur le stand direct de la compétition. Je ne suis pas passé par Internet, donc voilà, j'ai pu l'essayer, c'était top. Bleu, blanc, rouge, très bon souvenir de la Coupe d'Europe universitaire. Et euh, voilà, j'aime beaucoup le porter. Hop, troisième achat. Donc ça ce sont des bottines que j'ai, je sais plus d'où de quand je les ai achetées, peut-être euh, peut 2019 ou 2018. Bon bref, bon, désolé, bah, en fait ça, ça va être pas une vidéo euh, achat 2020-2021 mais plutôt euh, une vidéo euh, achat tout simple. Et donc du coup voilà des bottines de la marque euh, Rudies que j'ai déjà présentées, qu'on voit souvent dans mes vidéos. Je les aime beaucoup parce que bah, elles sont assez polyvalentes en fait, le design est simple. Je les ai pas eu très cher, je les ai eu à 40 40€ euh, sur Vinted. Et voilà, elles tiennent super bien depuis ces années. Je les, je les saigne, vraiment, je les ponce, je les mets tout le temps, je fais tout avec. Quand il fait beau, quand il pleut, quand il fait froid, franchement je les porte tout le temps. Et euh, franchement, elles font tellement l'affaire. Et euh, voilà, je les aime beaucoup, une couleur assez polyvalente. C'est des bottines, il, un un il y a un côté un peu baroudeur que j'aime bien. Et en plus, euh, bah, dans un style casual chic, ça passe super bien. Hein, ça passe avec quasiment toutes les tenues. C'est ni trop formel, ni trop décontracté comme paire. Donc euh, bah, je les aime bien. Le cuir a l'air de bien tenir. Il y a une petite patine qui se fait, donc euh, c'est très cool. Et euh, bah voilà, je les mets vraiment tout le temps et... Je suis pas tellement attaché aux chaussures dans le sens où je trouve que c'est pas des achats vraiment extravagants, des pièces uniques ou quoi. Mais là je les aime bien parce que je les ai beaucoup portées, je me suis vraiment fait à ces chaussures. Et euh, voilà, je les aime beaucoup aussi pour leur polyvalence. Mais c'est pas un achat non plus où je suis en mode, waouh, les bottines rudis. C'est plutôt les bottines en général, des bottines marron en général, très polyvalentes. Et en l'occurrence les miennes ce sont des rudis. Donc euh, voilà, très très très très cool comme achat que j'aime beaucoup. Et dernier achat, euh, que j'ai fait cette fois-ci, bah, que j'ai fait en 2020 en fait. Une veste de la marque Edwin, que j'aime beaucoup aussi. Et euh, C'est une marque japonaise, hein. c'est une veste euh, en denim, une veste en jean, typée selvedge. Et euh, je l'ai eu vraiment pas cher, en seconde main je crois que je l'ai eu à 12 euros, quelque chose comme ça. Euh, je n'avais parlé dans ma première vidéo de mes achats Vinted, et euh, voilà, 12 euros une veste en denim selvedge. Et en fait, elle est tellement particulière que bah, j'aime beaucoup. J'aime bien les vêtements tailleurs. Donc, euh, elle, est, elle a un petit peu des codes, en fait. Elle est, un, en un mix entre une saharienne et euh, bah, une veste en jean. C'est-à-dire qu'elle est assez longue pour une veste en jean. Et il euh, y a le remplacement des poches aussi. Euh, euh, bah, sur l'avant, la, en haut et en bas, qui donne l'impression que, que c'est une saharienne. Et euh, voilà, je l'ai juste un peu reprise parce qu'elle était taillée vraiment très large. Euh, J'ai juste repris le dos un peu au niveau du cintrage Et en plus avec le cintrage il bah, y a un petit effet en V Qui donne un peu l'impression d'une veste de costume Et donc voilà je l'aime beaucoup une, une veste en fait euh, que je porte un petit peu comme un blazer Mais une veste en denim, Un denim selvage en plus euh, japonais Avec une teinte euh, assez particulière Franchement j'adore je, je la trouve canon Et euh, je trouve qu'elle est vraiment particulière pour une veste C'est un peu ma, ma veste fétiche euh, avec laquelle euh, je me démarque Et euh, et j'ai pas l'impression qu'on retrouve beaucoup ailleurs mais donc voilà très très content de cet achat et en plus pour le prix 12 euros c'est vraiment que dalle et bizarrement je finis par être assez attaché aux, aux petites pépites entre guillemets que j'ai trouvées et dont je suis super fier d'avoir eu pour pas cher par exemple voilà une paire de chaussures super belle qu'on a qu a eu vraiment pas cher et bah on se dit bah elle est super belle et en plus on l'a eu pas cher donc on est assez fier de notre trouvaille, bah là c'est un peu le cas pour ça, je suis assez fier de ma trouvaille pour un produit de de cette qualité, de cette originalité aussi. Donc euh, voilà, un produit que j'adore et que bah, je voulais vous présenter. Bah donc voilà. Finalement ça fait pas énormément de produits. Ça fait deux pantalons, Scavini, Hattie Edition, euh, une paire de bottines rudies, un t-shirt de la marque A7 et une, bah, la veste en denim que je viens de vous montrer. Et euh, bah ouais finalement en fait je suis pas très attaché à mes vêtements finalement j'ai l'impression. Euh, c'est plus lié à des souvenirs genre bah, Scavini, à Edition c'était plus des expériences d'achat et voilà des supports que j'ai fait pour Scavini et pour Atitane At euh, le t-shirt de la marque A7 c'était euh, un t-shirt euh, en souvenir en fait d'une compétition surtout euh, qui s'était bien passé donc j'avais envie bah de marquer le coup en faisant l'acquisition d'un t-shirt un peu exclusif la paire de bottines bah, c'est une paire que, bah, que j'ai tout simplement beaucoup portée et que je trouve très polyvalente mais voilà c'est pas non plus euh, une paire particulièrement que j'aime pour certains détails ou quoi c'est juste que bah, je l'ai beaucoup mise en fait et que bah, j'aime bien je suis très content de l'avoir et finalement la veste en denim, bah oui c'est peut-être le côté le plus, euh, le plus vraiment bah, non-expérience en fait qui, qui est vraiment le produit en lui-même que j'aime beaucoup le fait que ce soit une veste en denim. Selvedge, euh, que j'ai un peu repris l'arrière pour qu'il y ait une coupe euh, bah, voilà, que j'apprécie plus. Et, mais finalement, voilà, c'est aussi peut-être une expérience avec le fait que bah, ce soit une trouvaille et, euh, et que ce n'est pas non plus euh, bah, le produit euh, tout simple que j'ai acheté comme ça ou que j'ai acheté neuf. Donc finalement, c'est un peu lié à des expériences, à des, bah, des expériences d'achat, des supports où il où y a toute une histoire derrière. En fait, c'est pas non plus les produits en eux-mêmes, j'ai l'impression. Bah, peut-être que mes achats préférés, c'est pas des achats avec des produits avec... Euh, Forcément des détails mais plus des achats d'expérience en fait. Voilà tout simplement mes, mes pièces préférées ce sont des pièces avec lesquelles il euh, y a une histoire derrière ou une expérience que j'ai vécue. Bon voilà bah sur ces belles paroles... Euh... Désolé je regarde le temps dessus. Voilà sur ces belles paroles euh, bah je termine la vidéo. Merci d'avoir regardé et d'avoir euh, bah, suivi un peu toutes les pièces qu'il y a dans mon vestiaire encore une fois, si jamais vous voulez voir d'autres pièces de mon vestiaire, n'hésitez pas à me soumettre des idées, par message, par commentaire comme vous voulez, et voilà, j'ai d'autres produits aussi de mon placard que, que je peux vous présenter, vous dire pourquoi je les aime bien, pourquoi bah, ces produits-là en particulier, j'ai quelque chose avec merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo on fera sûrement la même pour 2022 si jamais j'ai d'autres acquisitions, d'autres achats d'ici là, 2023, 2024 etc, si je suis encore là et, euh, et puis voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Euh, N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a plu. À vous abonner bah, si ce n'est déjà fait et que vous ne voulez pas rater les prochaines. Et tout ça pour me soutenir, bien entendu. Et bah du coup, moi je vous dis à la prochaine. Salut